J'ai cogné, j'ai cogné mon rétro à gauche. Aïe, aïe, aïe, constat, police, assurance, prison. Salut tout le monde, dites-moi si ça roule. Ce soir, c'est bien chargé ici. Euh, pour couronner le tout, ma vie, c'est une vaste blague. J'ai refoutu de lanti hier. Ça a marché juste sur le retour, là. Il y a plein de buées aujourd'hui. Bon, oui. J'ai foutu de l'anti-pluie ça a l'air de tenir sur l'extérieur. Et let's go to les boulot Une fois, j'en ai vu 4 des comme ça côte à côte. Nissan GTR là. Bah, sur ce même boulevard, mais dans l'autre sens, de nuit. Et euh, ils accéléraient, décéléraient tous les quatre en même temps et ça faisait des pops au niveau des pots d'échappement, des grandes flammes tous les quatre ensemble. C'était incroyable, mais j'avais pas la GoPro à l'époque. Je crois que je l'ai mise juste dans la foulée, juste après avoir vu ça, je me suis dit, oh, ah, il faut vraiment que je filme. Voilà, ça s'est jamais reproduit depuis, alors que c'était extrêmement classe. Euh, je parlais il y a deux jours d'ensoleillement, de, des jours qui ra, rallongent euh, petit à petit après le solstice. Et Raptor, tu commentais, tu me disais, moi j'estimais je, une quinzaine de minutes le, le gain d'ensoleillement de, par jour. Tu me disais qu'avec ton appli, ça faisait 5 minutes. Alors déjà, t'es encore plus obsédé que moi parce que t'as une appli, mon pote. Moi, c'est ma montre qui me le dit, mais une montre euh, multisport avec plein d'infos qui servent à rien. Et toi, t'as carrément une appli. Et euh, bah, du coup, je te crois, moi, j'avais pas vérifié, c'était du ressenti, tu me dis que c'est sans doute psycho. Euh, oui et non, c'est quand même nettement constatable qu'aux mêmes heures, il y avait euh, un, une énorme différence, hein, tu vois, et que le, le, le, le fait que le soleil se couche plus tard, c'est une chose, le fait qu'il fasse clair plus longtemps, c'en est une autre. Alors, c'est quand même intimement lié, mais enfin, euh, ça peut jouer un peu plus, donc je maintiens qu'il y a quand même plus de 5 minutes de... De ressenti en tout cas. Effectif, euh, c'est la science qui le dit, c'est toi qui as raison, mais après en ressenti c'est plus. Hein. Bon là, euh, je pars une heure plus tard que d'habitude, donc euh, ça joue pas en ma faveur, mais tu vois ce que je veux dire. Mais discutons de ça, t'es passionné d'astro mon pote ou quoi un... J'aimerais bien faire de l'astrophoto, mais c'est un délire. Laisse tomber, je suis pas équipé pour, ça coûte des milliers d'euros, mais bon. En tout cas, merci à toi pour ta fidélité. Je vois régulièrement passer ton pseudo dans les coms. Ça fait bien plaisir. Vous êtes plusieurs dans ce cas-là, d'ailleurs. Mais là, c'est un clin d'œil particulier. Ils ne sont pas passés loin tous les deux, là. Nous y voilà, euh, souhaitez-moi bonne chance et. Oh, y a du monde! Et puis on rentre, oh, il s'est garé n'importe comment, mais. Putain! Salomon le, oh, le vent qu'il y a, ça embarque la moto sur le côté, oh. impressionnant! Ça tombe bien là, un peu en traître et finement de biais, mais ça va faire son petit effet à l'arrivée, je pense. Le clignotant, bel exemple d'utilisation. Le clignotant, les deux... Ce nombre de voitures qui sont pas équipées du clignotant Ça doit être une option très chère. Une fois de plus, voilà, tu vas toujours pas trouver ton clignotant, c'est normal. La voiture à ce prix-là, il pourrait vous les mettre gratuitement quand même, ou alors vous montrer où ça se situe. Celui-là, je l'ai réussi sans le vouloir, sans le tenter du moins. Bon, on est presque arrivé. J'ai un peu exagéré, ce qui me ressemble pas du tout. Il a plus tout le long, mais on est loin d'être trempé. Ça a quand même redoublé à un moment, mais ça n'a rien changé à l'issue. Et fort heureusement. Eh bien, écoutez, merci aux survivants de la fin de la vidéo. Passez une bonne soirée, bonne journée. Je sais pas quand est-ce que vous regardez cette vidéo. À demain pour la prochaine, en tout cas. Ciao. Euh...